Le gouvernement va-t-il négocier avec les oligarques du clan Bouteflika Combien reste-t-il de corrompus dans les sphères de l'État R. Algérie, combien coûte un billet au départ de Paris Le gouvernement va-t-il négocier avec les oligarques du clan Bouteflika deux ans et demi après la chute de Bouteflika, l'Algérie peine toujours à se faire restituer les fonds détournés par le clan de l'ancien Président. Révélé lors des procès des oligarques, l'ampleur du pillage laisse pantois. Réputé proche de Saïd Bouteflika, Ali Haddad, lui seul, a bénéficié illégalement de 452 prêts bancaires, ainsi que de 275 marchés publics pour une valeur totale de 100 milliards, de dinars, soit plus de 800 millions de dollars. Puis encore, l'ancien chef des oligarques détient les avoirs financiers et immobiliers en Espagne, à Dubaï, en France, en Suisse et au Royaume-Uni. Et tout ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car les révélations des procès des hommes d'affaires et d'anciens ministres font état de dizaines de milliards de dollars détournés durant les 20 ans de règne des Bouteflika. Où en est le dossier de la récupération de l'argent détourné Élu en décembre 2019. Le président Abdelmadjid Tebboune avait fait de la récupération des fonds détournés l'un des piliers de sa campagne électorale. Dès son investiture, le chef de l'État a lancé la machine judiciaire afin de traquer cet argent pillé, mais le dossier peine à avancer. En tout, 53 requêtes judiciaires internationales ont été émises, en juin dernier, par la justice algérienne pour localiser les fonds détournés. Ces requêtes judiciaires ont été adressées principalement à la Chine, à la France, à l'Espagne, à la Suisse, au Panama, à l'Italie, au Luxembourg, aux États-Unis d'Amérique, aux Émirats Arabes Unis et au Canada. Ces demandes de coopération judiciaire internationale, vont-elles faire avancer le dossier Selon les spécialistes, l'avancement de la procédure de la récupération de l'argent détourné dépend de plusieurs facteurs dont la négociation avec les accusés, une proposition que le gouvernement s'apprête à présenter devant le Parlement. La nouvelle stratégie du gouvernement. Considérée comme le moyen le plus rapide pour récupérer les fonds détournés, le gouvernement veut adopter un mode de règlement à l'amiable. Une proposition qui fait partie du plan d'action du gouvernement Benabderrahman. Les grandes lignes du plan d'action du gouvernement ne détaillent pas la procédure de ce mode de règlement à l'amiable mais, tout porte à croire que l'État se dirige vers la négociation avec les oligarques. Ce qui veut dire, un remboursement du trésor public en échange de la réduction des peines. Il convient de rappeler que plusieurs partis politiques, dont le mouvement Albina et le Front et le Mustaqbal, avaient proposé cette procédure de règlement à l'amiable. D'ailleurs, Abdelkader ben n'a a cessé d'appeler, les autorités à négocier avec les hommes d'affaires. Selon lui, ces négociations pourraient permettre à l'Algérie de récupérer 200 milliards de dollars. Vendredi prochain, le gouvernement va présenter son plan d'action devant les membres de l'Assemblée Populaire Nationale, APN. Le Parlement va-t-il adopter la proposition de règlement à l'amiable Les oligarques vont-ils accepter de, négocier Le temps nous le dira. Combien reste-t-il de corrompus dans les sphères de l'État On se dit naïvement que dans l'eau, liquide assez commun, il n'y a rien à voler, pas même des liaisons moléculaires hydrogène-oxygène à revendre sous le manteau à Barcelone ou Paris. Faux, trois anciens ministres de l'eau sont en prison pour corruption, aussi Nenecibe, Arouzouki Beraki et Abdelmalek Selal, bien que ce dernier soit aussi poursuivi dans d'autres affaires. Comment engranger de l'argent, illicitement en s'occupant de l'eau en réalité, ce n'est pas vraiment un mystère. Les tuyaux, les robinets, les barrages et usines de dessalement coûtent cher et tout ce qui coûte cher est susceptible d'engranger des commissions, comme tout ce qui est susceptible d'engranger des commissions engrange des commissions. Sauf que le Premier ministre a trouvé la parade dans son dernier communiqué, sur la corruption des marchés publics, en revoyant la législation concernant les agents publics à travers le développement d'un système juridique pour prévenir les conflits d'intérêts dans la vie publique et le développement de nouveaux mécanismes de suivi afin d'assurer l'intégrité des agents publics dans la gestion des fonds publics. Pas de crainte en théorie, donc pour les nouvelles stations, de dessalement d'eau de mer commandée Personne ne pourra pomper des dollars en aspirant à la bouche les canalisations d'État. C'était la question du jour, maintenant que l'ex-ministre justicier Zegmati a été nommé ambassadeur dans la Paisible Tchéquie, le chapitre corruption est-il bouclé On ne sait pas, les enquêtes n'impliquant que des hauts fonctionnaires de l'air bouteflika ne signifient pas qu'il n'y a pas de hauts fonctionnaires actuels corrompus et... Par ailleurs, on peut noter que si tous les secteurs de l'ancien régime ont été soumis à des enquêtes et mandats de dépôt, celui du logement de l'époque Bouteflika, qui gérait 17 milliards de dinars de budget contre 14 pour l'eau, n'a pas été vraiment touché par les mandats de dépôt. Pourquoi Soulever cette question, relève justement du mandat de dépôt. Air Algérie, combien coûte un billet au départ de Paris depuis le samedi 28 août dernier, une soixantaine de vols aller-retour, toutes les compagnies aériennes confondues, sont opérés chaque semaine vers l'Algérie. Avec la France, 48 rotations hebdomadaires sont assurées, dont la moitié par Air Algérie. Environ 24 000 billets sont commercialisés chaque semaine sur ce créneau dans les deux sens. Durant les trois premiers mois de la réouverture partielle des frontières, entre le 1er juin et le 31 août, l'attention était focalisée sur la disponibilité des billets tant le nombre de vols était restreint et ne répondait pas à la très forte demande. Actuellement, avec l'augmentation du nombre de liaisons aériennes, on regarde plutôt du côté des prix des billets, car la disponibilité n'est plus un problème. Une vive polémique a éclaté ces derniers jours concernant les prix jugés trop élevés des billets entre la France et l'Algérie. Air Algérie, particulièrement ciblée par les critiques, a publié un comparatif des prix des billets affirmant avoir l'offre la moins chère sur le marché. ASL Airlines a été la seule compagnie à contester ce document d'Air Algérie. De son côté, Air France a lancé une offensive commerciale en proposant des billets relativement bas que d'habitude pour ses prochains vols. A titre d'exemple, le vol Paris-Charles de Gaulle vers Alger, du 16 septembre était proposé par Air France à partir de 240 euros hier sur son site. Pour les autres jours, tous les vols s'affichent à 371 euros, sauf le 26 septembre où il est proposé à 311 euros. Chez Air Algérie, les vols depuis Paris-Orly vers Alger affichent complet jusqu'à la fin du mois. Impossible de faire une réservation sur les dates restantes du mois de septembre. Par contre, les billets des vols en allée de Paris-Orly vers Constantine et Oran sont disponibles sur le site d'Air Algérie ce lundi matin. Le prix d'un billet Paris-Orly Oran est proposé à partir de 356,79 euros l'allée simple. Pour un vol, de Paris-Orly vers Constantine, il faut débourser à partir de 354,79 euros, toujours pour un aller simple. Abonnez-vous à notre chaîne.